Et bienvenue tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Besage by Spider-Ring en version 5, enfin c'est V0.2 mais c'est une version 5 au niveau des, des FPS améliorés, c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo euh, sur b Besage. Besage qui est un jeu sandbox, sandbox, qui permet de... Créer à peu près n'importe quoi qui est en World in progress, comme vous pouvez le voir. Future update, future update. Savoir que ce monde là n'est pas fini. Future update, ça c'est vachement intéressant. Et ça, c'est le sandbox. Petite présentation du Sandbox. Voilà. Donc, le sandbox qui est un monde qui vous permet de faire à peu près n'importe quoi, mais on va pas s'intéresser à ça donné qu'on ça va plutôt m'intéresser enfin, à y, y, le premier euh, gros niveau, euh, on va dire premier thème de ce jeu avec différents chapitres. Donc euh, ça fait un petit moment que je laisse, qui m'a permis de terminer tous les mondes. Et euh, ben on va quand même faire le jeu, même si je donc si je ne si réussis pas, je pourrais un peu et ainsi on va commencer vous tout de suite et maintenant sur le yeux ébahis donc des petits conseils donc on, on va les suivre hein, même si euh, entre nous on n'a a pas trop besoin hop enfin c'est pas être que vous pour vous montrer un peu euh, le, le mode le, le mode quoi le, le mode hop je vais juste faire ça attache on va appuyer là dessus, qui lui permet de mettre le sol, et press Donc on peut faire ça, on peut presser espace dans vos options. Donc on va appuyer sur la flèche du haut, on avance, et on détruit. Voilà, Donc on va faire la zone suivante. On va prendre le même véhicule, mais vous allez voir que, et ben là, Next zone. Non, on va pas faire ça. On va, va s'amuser un peu plus les amis. Donc, euh, pendant que je, sur, que je suis sur cette interface, donc je vais vous présenter à peu près toutes les touches qu'il y a. Donc ça, c'est pour euh, lancer la partie, hein, comme ceci. Ici, c'est pour euh, la vitesse du jeu, hein, qui peut être utile surtout quand euh, vos FPS chutent brutalement. Ici, pour sauvegarder un modèle, pour en, en, en sortir un. Hein pour annuler ou pour euh, remettre euh, quelque chose que vous avez fait donc, par exemple la maison j'ai mis ça euh, comme ça hop on peut le refaire ou on peut le remettre en anglais en... en... donc ça qui permet de euh, bouger la, la machine savoir, à savoir que on ne peut la mettre que dans le cadre tant qu'on l'a sélectionné voilà on peut remettre en bas qui permet de la euh, bouger ou encore comme ça voilà il suffit de faire undo pour euh, annuler donc ça qui permet de faire une petite... Hop... Update... Et... Et euh, Comme ça vous pouvez c'est cliquer Qui permet de euh, bouger votre machine Admettons que vous avez une machine un peu plus grande que la largeur du câble, vous mettez en diagonale Et ça pourra passer On va mettre là, Donc ici comme on l'a vu, qui permet de mettre au sol l'objet D'effacer un, un... bloc comme là, hop, je sélectionne Ceci permet de, euh, de changer la vitesse des roues. Ici les touches utilisées pour les roues. Hop. Mettons aussi je fais left. Right. Le jeu est complètement en anglais. Hein. Euh, là on ne va pas y toucher. On mettra deux. Left and right. On mettra deux. Voilà. Donc ça c'est ce qui permet de détruire la machine. Ici de voir les touches, ici de voir les... le centre de masse, donc le petit point bleu, hein. donc là on peut voir qu'il est bien au centre, bien équilibré. Là ça compte le nombre de blocs qu'il y a, donc il y en a 11. Ici de faire du free building, free build mode, ou le mode de construction libre, donc euh, à savoir que dans ces cas là, comme c'est marqué en dessous, on ne peut pas euh, gagner le niveau. Hein, à bien à bien savoir que si la liste des contrôles de toutes les pièces, hein, start stop uh, simulation, delete, hop uh, ça, les touches à utiliser, etc. le retour de la caméra et les options. donc les options, vous avez la musique, les tooltips, smooth camera, hein, comme ceci. Moi personnellement, je désactive. Hein, c'est plus direct et euh, Open screenshot folder donc euh, ça c'est pour ouvrir le dossier de, de du screen d'un écran, un screenshot et euh, d'ouvrir le fichier. Donc dans les options settings vous avez le sang activé ou non, le bloom qui permet de oh, je l'ai activé parce que c'est un peu plus clair donc pour YouTube c'est un peu mieux, les ombres ça je sais pas tout ce que c'est ça plus la vignette bon, sick, hein. comme vous pouvez le voir ça me fait chuter mes fps de manière drastique donc c'est pour ça que pour oh, les besoins de l'aide je vais enlever en tout ça comme ça je vais le laisser ça donner que c'est un peu plus clair ici pour euh, donc, le god mode si on préfère donc euh, là ici on peut quasiment tout faire par contre ça annule la réussite d'un niveau donc, ici vous avez euh, pour prendre un objet et le déplacer euh, comme vous voulez. Hein. Ici pour rendre votre machine invincible, pour euh, allumer un feu de joie où vous voulez, pour annuler toute euh, gravité sur votre monde. Ici pour avoir, si jamais vous avez des canons, euh, d'avoir une munition limitée. Bien, maintenant qu'on a vu ça, donc les blocs. Donc, ici vous avez juste. Euh, le bloc de 1, le bloc de 2, une roue motorisée là, est une motor wall. Ici steering inch c'est un peu l'équivalent de, de c'est une direction pour en mettre 2 Le brace c'est des renforts. Donc là vous avez un peu plus de fonctions, donc là vous avez juste des barres pour les un panneau en bois, euh, une inch, c'est donc ça c'est quelque chose de complètement libre. Je le montre tout de suite c'est ce qui permet de voilà donc là on peut voir en même temps voilà. on est content on a fait les, les pitres voilà donc ça qui permet un swivel bon je veux pas tout vous traduire hein, mais en gros ça ça tourne comme pas possible ça ce qui permet de bouger un objet dans le sens horizontal ou vertical librement euh, ça c'est euh, l'équivalent d'un cardan, pour ceux qui connaissent, mais que la moitié d'un cardan, c'est-à-dire que c'est fixé à un point et ça bouge dans tous les sens. Euh, ça c'est le Half pile Low Friction, euh, ce qui permet de translater des boules, des boulets, et euh, le grip Pad c'est un truc qui accroche le sol, et ça c'est pour fixer, bien fixer, vos blocs. Hein. On met ça ici, vous allez voir que là, je ne peux pas bouger. Hop. Donc ça c'est une nouveauté de la dernière mise à jour. Donc là on retrouve ça, donc là c'est ce qui pourrait faire euh, motoriser par exemple une table tournante, hein. vous le mettez au centre vous accrochez les blocs autour, ça tournera. Donc là pareil, donc là c'est une roue non motorisée, une grosse roue motorisée, une roue d'avion, hein, voilà. Et, euh, et là ce sont des, des pignons, donc là euh, non motorisé motorisé et non motorisé mais beaucoup plus gros donc là tout ce qui est mécanique donc le découpleur c'est quelque chose qui permet de faire sauter euh, deux objets ensemble, et les séparer un ressort, un, une suspension un slider c'est un truc qui glisse En fait, on, on voit ça sur quelques créations d'hélicoptères pour agrandir les pales. un piston un spinning block c'est un bloc qui tourne tout seul un glabber grabber c'est un crochet en gros c'est ce qui permet d'accrocher de, des objets librement et le simple rope plus switch c'est en gros des cordes en fait ce qui nous servira de, de treuil passons au plus important les armes donc le spackball communément appelé la boule à pique la boule de piqué enfin voilà donc Metal Blade, une grosse épée, hein. on va appeler ça comme ça, c'est beaucoup plus simple. Le circular saut, c'est une, une scie à bois, si vous voyez un peu le style euh, robotisé qui tue tout le monde et qui tourne sur elle-même. Très puissant. Le drill qui permet de détruire des objets, hein, c'est euh, une foreuse. Une spike, c'est voilà, un, une épine métallique. Le canon, donc c'est là où le mode. Euh, Infinite Halo Munition limitée est intéressante Donc la même chose ici mais en mode euh, Fusil à pompe Lance flamme, on lance à eau, une torche, une bombe, une bombe à retardement, enfin, pas retardement mais euh, déclenchement à distance On peut dire ça comme ça Un holder qui permet de retenir Bombes et les flaming balls La boule enflammée et le boule dehors à le boulet. Voilà. Donc les éléments qui permettent de faire voler vos objets, parce qu'on peut aussi voler. C'est très compliqué, je vous le cache pas, mais on peut aussi voler. Donc le Flying Block, qui est euh, l'équivalent de l'hélicoptère, ce, qu ce que que voulait utiliser le Leonardo, Léonard de Vinci. Hop. Léonard de Vinci, euh, en gros, c'est ce qui permet de faire monter, avancer, etc. Donc, il y a utilisé précautionneusement, parce que ça part très vite. Euh, une pâle, une euh, grande pâle, une petite pâle, une aile, une, une aile, euh, ça peut servir de queue, en fait, pour euh, l'équivalent de l'avion. Un ballon, pour faire genre fier et une, un ballast, euh, un contrepoids réglable, si vous préférez un poids euh, voilà un poids et donc euh, ce qui vous permettrait de protéger des, des flèches parce que les flèches détruisent le bois c'est bien connu euh, donc le metal plate donc hit résistance plus euh, pierce résistance qui permet de résister euh, quand vous avez des petits bonhommes devant vous qui permet de leur résister et qui a une plus gros qui a une grande résistance la même pour ça mais en rectangle comme vous pouvez le voir ici savoir que ça ça prend euh, deux blocs, mais euh, un bloc fixe et un demi-bloc de chaque côté. Le rond, pour aller sur les ronds ici. Et enfin le plot qui sert à euh, une de bouffe en fait, euh, pour ce mode. Bien. Donc je vois qu'il me reste à peu près trois minutes. Donc Ces trois minutes vont servir à vous montrer un petit objet au pifomètre. Et... Petit kiff regardez, c'est pas beau ça hop, on à 10%. le paysage on s'en fout hein. Je veux... vous voyez ça ça ressemble à rien pour vous montrer qu'on peut vraiment faire tout et n'importe quoi hein, sur visage euh, on appuie ici, on appuie sur Y en l'occurrence, et là, le canon à eau fait son office. et là, qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous voyez une, une, une une fontaine, bien sûr comme vous pouvez le voir bon, ici, on peut Pas regarder de haut, en fait et comme ça, je suis là. Ça ne jette pas un peu. Hein? Je suis là. Regardez ça. Là, ça. Bon. Vous êtes venu là pour voir de la destruction à l'état pur. Quoi de mieux qu'un. L'ensemble de le canons. qui va faire ramener le bord du Qui rentre dans la bottle. Hein, dans la box. Un, quoi de mieux que ça. Mais bon, par contre, si oh, c'est peut-être intéressant à 14%. On savoir que je un monter plus encore. Ah, vous êtes prêts Vous êtes prêts Vous voulez voir de la destruction l'état pur Vous voulez vraiment voir ce pauvre petit moulin détruit Oui Bon. Donc il a été ce qu'on appelle rasé. Donc là, si je mets le mode Emo, donc là vous voyez que ça disparaît. Et je peux encore retirer. Et encore. Là je vais arrêter parce que ça commence méchamment à laguer. Quand je suis 14% là vous voyez que je suis à Ah 14. Ah ça va, ça va, ça va ça, ça. Donc là vous voyez que il pleut. Donc là ce que vous pouvez voir c'est du sang. Donc, ça va que si je retiens le petit molette je peux me déplacer la caméra. Hein. Mais c'est pas... pas ça comme vous pouvez voir c'est assez bizarre. Voilà. Bon et bien les amis. Euh, en sachant que je pense que je vais faire des vidéos entre 15 et 20 minutes je vais vous laisser là hop okay, vous pouvez voir que ça ne fonctionne pas et le prochain niveau sera voilà on va se laisser là Qu'en pensez-vous Qu'en pensez-vous les amis de parcours pour le prochain niveau en sachant que je ne vais pas faire tout le temps que de niveau pour rester un peu logique, c'est que là je fais beaucoup d'explications et beaucoup de théories en fin de compte et peu de pratique et vous allez voir euh, que, hop, oh, on fait des misères que euh, on va faire beaucoup de choses euh, n'hésitez pas, si vous avez ce jeu envers ce payons vous craquez, il me semble que c'est aussi, je suis pas sûr mais je vous, mais je vous incite à l'acheter, ça coûte pas une thune, ça quand même un petit foutu dessus, moi ça fait j'ai joué pendant plusieurs dizaines d'heures et euh, bon j'ai ragé, j'ai machiné, comme vous pouvez le voir, euh, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait des camions, j'ai fait des, des canons anti-aériens, j'ai fait euh, une celle de vous plus tard quand j'aurais réussi à enlever la balle de feu qui fait tout cramer le canon truc, vous allez comprendre pourquoi après. Une voiture, une euh, grume qui fonctionne très mal. D'ailleurs je pense que je vais la supprimer pour en refaire à l'autre une grue mobile, moi c'est batteuse, donc ça je l'ai téléchargé celui-là. Ça c'est juste pour le fun, un tout terrain, etc. Qu'est-ce que j'ai téléchargé d'autre C'est un mec que j'ai téléchargé d'autre. Non. Bon écoutez, on va se laisser là. Et puis on se dit euh, à la prochaine vidéo. Donc euh, je pense que de tenir ce petit rythme-là d'une vidéo par semaine, ça me semble tout à et, et bah écoutez, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, abonner, etc., etc., Et je vous laisse à plus.